La monnaie libre, qu'est-ce que c'est Comme son nom l'indique, c'est une monnaie. On s'en sert d'intermédiaire dans nos échanges de biens et de services. En gros, ça sert à acheter et à vendre des choses. Sa différence réside dans la façon dont elle est créée, unique. Concrètement, le logiciel d'Unitaire crée chaque année de la monnaie libre. Cette monnaie est ensuite distribuée à chacune des personnes ayant ouvert un compte. Quotidiennement. Et à part égale. On peut donc parler d'un revenu de base par création monétaire indépendante et symétrique. Avec ces sous que je crée tous les jours grâce au logiciel utilitaire, je peux acheter des biens et services ou vendre des biens et services et gagner plus de sous. En conclusion avec la monnaie libre finit la pauvreté, car tout le monde peut ouvrir un compte dès sa naissance et ainsi créer tous les jours sa part de monnaie libre. Pour en savoir plus Allez voir l'excellent site dunitaire.org fr.